Bonsoir à toutes, je suis ravie de vous accueillir ce soir dans mon nouveau cabinet Les Filles de Lune et j'aimerais pouvoir vous présenter un nouveau programme de sophrologie, un programme qui va vous aider à réguler votre cycle, à apaiser vos douleurs, à détendre le mental, réduire les tensions qu'on peut vivre en fonction des différentes phases de la Lune, puisque comme je vous l'ai expliqué, notre état, nos émotions, nos états d'âme, notre morale varie énormément en fonction des phases lunaires. Mais ça, je vous l'expliquerai dans une vidéo un petit peu plus longue. Ce soir, je voudrais vous emmener dans la création d'un lieu ressource. Le lieu ressource en sophrologie, c'est une image que l'on va se créer mentalement, une visualisation qui va nous permettre euh, de nous réfugier, de trouver un lieu de calme, de tranquillité, où on va se sentir en sécurité et où on va pouvoir se détendre et s'apaiser. Ce lieu ressource, j'aimerais qu'on puisse le créer autour de l'idée d'un sanctuaire féminin, un sanctuaire que l'on retrouvera tout au long de ce programme de sophrologie qui va contenir cinq séances. Et c'est un lieu qui va évoluer dans, dans l'image, dans votre imaginaire, dans les détails, avec euh, différentes euh, lumières, puisque nous allons le faire évoluer avec le cycle lunaire, avec les différentes phases de la Lune, et vous comprendrez très très vite pourquoi c'est important. Alors pourquoi ce programme de sophrologie euh, est intéressant Parce que dans chacune des cinq séances, je vais vous proposer deux temps, c'est-à-dire un temps de relaxation dynamique, où on va vraiment... Passer par le corps, par le souffle, par la respiration pour évacuer les tensions, détendre les muscles, apaiser le mental, les émotions. Et puis un deuxième temps, donc une sophronisation où là vous allez euh, vous laisser guider par ma voix. J'éteindrai ma caméra et vous vous laisserez bercer tranquillement dans la détente pour atteindre un, un état donc semi-hypnotique pour pouvoir... Rentrez dans la visualisation, donc dans votre imaginaire, afin de créer ce lieu-ressource, ce sanctuaire de la femme. Je ne vous en dis pas plus et place tout de suite aux exercices de relaxation dynamique. Commencez par vous asseoir, trouvez une position confortable et agréable. Et quand vous êtes prête, inspirez profondément par le nez, gonflez le ventre, la poitrine... Tendez les jambes devant vous, tendez les bras au-dessus de votre tête, retenez votre souffle, contractez vos muscles et relâchez en soufflant fortement. Retrouvez votre respiration naturelle. Et recommencez une seconde fois. Inspirez par le nez. Retenez votre souffle, tendez vos jambes, levez les bras au-dessus de la tête, serrez les poings, retenez le souffle contracté et expirez en relâchant les muscles dans l'ensemble. Retrouvez votre respiration. Concentrez-vous sur ce que vous ressentez. Et recommencez. Une troisième fois, inspirez par le nez, gonflez ventre, poitrine, tendez les jambes, levez les bras devant vous, retenez le souffle contracté et soufflez en relâchant l'ensemble des muscles de tout votre corps. Retrouvez votre souffle. Accueillez les ressentis agréables de détente, de relâchement. Vous venez d'évacuer l'ensemble de vos tensions. Vous allez à présent vous mettre debout, les pieds légèrement écartés de la largeur du bassin, les bras le long du corps. Vous allez prendre une inspiration par le nez, retenir votre souffle et sautiller sur place en veillant à rester bien souple. Et puis vous expirez, vous relâchez. Tranquillement, vous évacuez le reste de vos tensions. Retrouvez votre respiration naturelle. Faites le tour de vos ressentis. Et vous recommencez une seconde fois. Inspirez. Retenez le souffle. Sautillez sur place. Les bras, les épaules restent bien lâches. Afin de vous relaxer profondément. Et vous expirez, vous relâchez, vous soufflez vos tensions. Retrouvez votre respiration naturelle et intégrez le calme qui commence à s'installer en vous, physiquement, mentalement. Une dernière fois, vous recommencez l'exercice, inspirez, bloquez le souffle et sautillez sur place en restant bien souple. Vous relâchez toutes les tensions musculaires mentales, expirez, détendez-vous. Retrouvez votre respiration, reprenez votre souffle et intégrez en vous les sensations très agréables de cet exercice. Accueillez sans jugement ce que vous ressentez. À présent, vous allez respirer en respiration abdominale pour approfondir votre détente. Une main posée sur le ventre, l'autre main dans les lombaires, vous inspirez par le nez en gonflant le ventre et vous soufflez par la bouche en rentrant votre ventre. Respirez à votre rythme et n'hésitez pas au départ à forcer le mouvement pour trouver au final le mouvement naturel de la respiration, le ventre qui se gonfle à l'inspire. Et qui se dégonfle à l'expire. Accueillez ce calme, cette détente qui s'installe. Prenez conscience de votre capacité à vous détendre rapidement en profondeur. Les exercices de relaxation dynamique sont à présent terminés. Je vais vous inviter à vous installer confortablement, allongé sur un, un support agréable, confortable. N'hésitez pas à vous couvrir et surtout veillez à ne pas être dérangé pendant cette sophronisation et à savourer pleinement le bien-être que vous allez découvrir maintenant. Vous êtes donc installé confortablement, vous avez pris une position agréable, sans tension, une position que vous n'hésiterez pas à ajuster tout au long de la séance pour rester dans votre confort, dans votre bien-être. Je vous invite à présent à fermer les yeux, à laisser votre corps se relâcher. Vous pouvez prendre d'abord une profonde inspiration en gonflant le ventre, puis la poitrine. Et vous souffler pour les laisser redescendre tranquillement dans le calme et vous retrouvez votre respiration naturelle. Prenez conscience de votre corps confortablement installé, votre corps qui commence à se laisser porter par le support qui vous accueille. Vous pouvez ressentir toutes les zones en appui, tous les points de contact. L'arrière de la tête peut-être, les bras, le dos, le bassin, les jambes et vos pieds vos talons Ressentez votre corps se relâcher s'enfoncer un peu plus dans le support comme si vous étiez allongé sur un nuage très moelleux très confortable dans lequel vous pouvez vous laisser porter vous pouvez vous enfoncer en toute sécurité Prenez conscience du calme Qui commence à s'installer en vous Et vous allez Portez attention à votre tête, à votre visage. Ressentez votre cuir chevelu qui se détend, qui se relâche. Et puis, relâchez votre front. Laissez toutes les rides d'expression S'estomper, disparaître, se lisser. Laissez vos sourcils se défroncer. Sentez vos paupières s'alourdir. Relâchez vos yeux. Relâchez vos tempes, vos pommettes, les ailes de votre nez. Sentez l'air frais tout au bord de vos narines lorsque vous inspirez et le souffle tiède qui en ressort quand vous expirez. C'est un moment très agréable, rien que pour vous, avec vous-même et seulement vous. Laissez vos joues se relâcher Desserrez vos mâchoires Vos dents et ouvrez peut-être légèrement la bouche Laissez votre langue trouver sa place naturellement Ressentez comme votre gorge se détend, se relâche Vous pouvez déglutir Librement, sans entrave. Prenez conscience de votre visage et de votre tête détendue, agréablement relâché. Laissez-la détente envahir totalement votre nu vos trapèzes, vos épaules. Sentez vos épaules s'abaisser, se relâcher un peu plus, détendre. Laissez cette détente se diffuser progressivement dans vos bras, dans vos coudes, puis vos avant-bras, vos poignets, vos mains jusqu'au bout de chacun de vos doigts, prenez conscience de vos bras et de vos mains détendues, parfaitement relâchées. Vous laissez à présent votre conscience descendre dans votre dos. Imaginez votre dos se détendre, s'élargir, s'étaler, au rythme de chaque respiration. Relâchez tous les muscles de votre colonne vertébrale. De vos cervicales jusqu'à la pointe de votre coccyx, comme si votre colonne était un immeuble qu'on éteint étage après étage, de haut en bas, pour retrouver le calme de la nuit, retrouver la tranquillité, un peu d'intimité. Prenez conscience de votre dos, agréablement détendu. Maintenant, déplacez votre attention dans votre poitrine, votre cage thoracique. Observez les mouvements de votre respiration qui devient... De plus en plus calme, de plus en plus régulière. Peut-être que chacune de vos expirations s'allonge, vous amenant un peu plus encore dans la relaxation. Peut-être pouvez-vous percevoir les battements de votre cœur des battements calmes, réguliers, une petite musique intérieure très réconfortante, apaisante. Et laissez descendre votre détente, votre relaxation. Sentez votre ventre qui se relâche, Ressentez tout votre abdomen se dénouer. Observez ces mouvements, les mouvements du ventre qui se gonflent à l'inspiration et qui se dégonflent à l'expiration. Sentez vos muscles se soulever et redescendre au rythme de vos respirations. C'est comme une danse tranquille, qui vous berce, qui vous emmène calmement et doucement dans la relaxation profonde. Et imaginez, à présent, que cette détente relâche vos hanches, vos muscles fessiers, votre périnée, votre bas-ventre. Prenez conscience que votre buste est totalement détendu. Cette détente, ce calme intérieur, pour qu'il se diffuse progressivement dans vos jambes. Relâchez les muscles de vos cuisses, vos genoux qui se déverrouillent peu à peu, vos mollets qui s'assouplissent, vos chevilles et vos pieds. Jusqu'au bout de chacun de vos orteils Que vous pouvez ressentir un à un Prenez conscience que vos membres inférieurs sont agréablement relâchés Que tout votre corps est détendu, apaisé, calme et tranquille. Je vais vous proposer à présent d'imaginer votre sanctuaire de femme. Imaginez que vous êtes dans une prairie, peut-être à l'orée d'une forêt. C'est vous qui choisissez l'image qui vous convient le plus. Laissez venir à vous la fraîcheur, la douceur des tons verts, vert foncé, vert clair. La lumière. Choisissez si vous êtes à l'aube ou au crépuscule. Ressentez le moment qui vous convient le mieux. Et vous avancez en toute sérénité sur un chemin. Un chemin blanc parsemé de pétales de cerisier japonais peut-être. Entrez dans cette image, avancez sur ce chemin, et laissez venir à vous peut-être des odeurs très agréables, réconfortantes. Imaginez certains détails qui ont attiré votre regard. Observez chacune des couleurs. Prêtez attention au bruit de la nature. Pouvez-vous entendre vos pas sur ce chemin blanc, le chant des oiseaux, et le bruit d'une source. Une source que vous pouvez voir à présent devant vous. Dirigez-vous tranquillement auprès d'elle. source, et calme, elle vous apaise instantanément, et vous pouvez vous asseoir sur un petit muret de pierre. Imaginez totalement ce lieu, rien que pour vous, ce sanctuaire de calme et de sécurité. Peut-être pouvez-vous plonger votre main dans cette eau chaude et apaisante qui vous enveloppe comme un cocon. Ressentez sa température très agréable. Touchez les pierres, touchez l'herbe qui vous entoure. Conscience de toutes ces sensations dans votre corps Intégrez-les profondément Intégrez le bien-être Le calme La sérénité Cet endroit Rempli de lumière du soleil levant ou peut-être du soleil couchant ou encore peut-être de la douceur de la lumière lunaire. Et votre refuge, vous pourrez le retrouver à n'importe quel moment de votre journée. Pour cela, je vais vous inviter à ancrer cette image très agréable dans votre mémoire et dans votre corps. Déposez votre main sur votre cœur, et respirez profondément, calmement. Sur votre inspiration, votre sanctuaire de femme devient de plus en plus clair, de plus en plus précis. Et sur votre expiration, cette image emplit totalement votre tête, euh, votre corps. Et votre main posée sur votre cœur devient un geste signal pour enregistrer cette image en vous. Savourez encore quelques instants le bien-être vécu dans ce sanctuaire de femmes votre sanctuaire. Vous pourrez y revenir à n'importe quel moment. Et je vais vous inviter à entretenir cette image chaque jour, à chaque fois que vous en aurez besoin ou juste pour le plaisir. à présent abaisser votre main, la laisser retrouver une position naturelle. retrouver une respiration plus dynamique s'il n'est pas l'heure de partir dans le sommeil pour une bonne nuit de repos. Ou bien vous allez vous laisser partir totalement dans une relaxation très profonde pour pouvoir vous endormir, et je vous retrouverai très bien.